Bonjour les huileurs d'Alsace, nous sommes actuellement à Belfort et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors tout de suite, la vidéo alors, Moi c'est Damien, je viens de Belfort et puis j'ai rien à dire. Moi c'est ah, Julien, je, je suis venu avec Yannick et j'ai pas grand chose à dire non plus. Non, tu alors attends, attends, <rire> attention, lui il dit ni n'importe quoi ni rien, ok ah. allez. Non mais euh, voilà, encore une chouette sortie à mon avis, qui se présage, voilà. Ok merci beaucoup, <rire> encore une belle sortie en vue. Bonjour tout le monde, c'est Sylvie, bonne balade à tous, puis merci d'être venus. Bonjour, je m'appelle Eric, je viens de... <rire> et puis voilà, je pense qu'on va bien se marrer, c'est la première fois qu'on euh, le... <rire> ah, <c> est au Salut, moi c'est JP. je suis aussi de Belfort comme je, je souhaite la bienvenue à nos amis d'Alsace qui sont venus de très loin pour nous voir, pour voir notre belle région de Belfort, évidemment. Oh oui, l'organisateur, entre guillemets, pour l'instant, on va dire que c'est une ranco, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, pour juger un peu pour le mois de septembre, selon qui organisera, Bustan. Ça nous dira bah, si je fais le parcours ou pas. Moi, j'ai ouais, eu Je m'appelle Ryan, j'ai 9 ans et je fais de la ronde. Je sais pas quoi dire, moi. Ah non, mais faut dire quelque mis chose. J'ai ma casquette de, de Donald, de là. Bonne rando Ça <rire> marche. j'ai rien, rien à dire. C'est pas la taille qui compte. Hein. Ah bah là, ça dépend. hein ce que, là, je pense que ça dépend. Un connaisseur. <rire> Parce que le mien, c'est un 6. Attention. Ouais. T'as envie de gerber, tu nous le dis. <rire>